bonjour bonjour j'espère que vous allez bien me couper vous m'avez tellement manqué donc aujourd'hui je vous ai fait une vidéo sur ma nouvelle routine du matin c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé mais j'ai quand même euh, changer un ou deux trucs donc je voudrais vous en parler dans cette vidéo surtout que ces derniers temps j'ai la peau vraiment fatiguée et des cernes de malade donc je commence toujours le matin par me brosser les dents j'utilise un dentifrice que j'ai acheté à Primark euh, fait à base de charbon il est super et puis après je passe euh, en nettoyage de ma peau donc comme vous le savez toutes je suis une adepte des produits de body shop et j'adore cette gamme tea tree donc j'utilise le gel l'avant euh, je viens euh, nettoyer ma peau avec cette fameuse brosse de chez Foreo la Luna 2 et je suis sûre que vous l'avez vu partout sur Youtube d'ailleurs je vais vous en parler prochainement dans une vidéo bien détaillée sur son fonctionnement, les points positifs, ses inconvénients, etc. etc. donc restez connectés donc comme je vous ai dit euh, je la mouille un petit peu et je viens euh, nettoyer ma peau en profondeur Et puis après, je rince mon visage et je le sèche délicatement avec une serviette propre. Je viens d'appliquer euh, ma lotion tonifiante de chez The Body Shop de la gamme Tea Tree sur euh, la totalité du visage, à l'aide d'un carré coton, bien sûr. Et après, je passe à l'hydratation de ma peau. Et depuis quelques mois, j'ai découvert cette gamme de chez The Body Shop qui s'appelle Drops of Youth. Et je suis devenue accro. Donc, il euh, y a euh, la crème contour des yeux qui vient avec un, une petite boule comme ça et je viens l'appliquer autour des yeux j'adore sa fraîcheur, franchement ça, euh, ça rajoute du peps au regard surtout si vous avez un regard très fatigué donc voilà je l'applique d'abord avec euh, à l'aide de, de, de la petite boule et ensuite j'aime bien aussi quand même passer euh, avec mes doigts pour bien faire pénétrer euh, la crème contour des yeux ensuite je viens utiliser euh, la crème pour le visage Drops of Youth, comme je vous ai dit, voilà, j'adore, euh, ça sent super bon et puis ça pénètre très bien sur la peau, euh, ça colle pas, ça n'a pas cet effet euh, euh, brillant sur la peau, ça pénètre immédiatement et j'adore, c'est vraiment un truc que je vous recommande si vous avez une peau mixte à grasse et euh, qui commence à avoir euh, des petites rides. Euh, puis pour faire bien pénétrer euh, la crème et aussi pour favoriser la circulation sanguine donc je viens euh, utiliser la Foreo mais de l'autre côté, le côté qui fait massage et je peux vous dire que le résultat est euh, magnifique je peux vraiment attaquer ma journée je n'oublie pas aussi de boire beaucoup d'eau le matin à jeun. et voilà voilà, j'espère que ma routine vous aura plu à très bientôt